bien aimé oui. dans le Seigneur, shalom. besoin Dabisona les avertis. Nous avons chaque samedi, nous avons une émission, une vidéo pour l'édification de pour l'édification de Nous avons un thème qui nous thème qui thème qui sur thème en général, thème par rapport à la vie après la mort. So nous pe un peu très directives par rapport à ce que le Seigneur nous a mis aussi à cœur. oyo y une image de et puis euh, ozo un message de l'OIOT, de message de de de de de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 Je bah, bah, confusion à yo, dans le cas. Je ne soki pas si vous avez de la la Je la le Je ne sais pas si paradis le Je ne la nous dit. D'abord, que selon les écritures. sans avons dit que nous avons dit que nous avons dit que attester avons dit que nous avons dit que que que Bible, au moins deux ou trois versets que nous éviter que ya likambo, likambo, li kikikikulubo ma ya Bible. Bo ebi, Bible za message ekri. Eza makomi. Mena si makomi wana, eza na esprit yanzambe. Soki esprit yanzambe, o eza nakati na yo. Etangi eloko, eza eloko yanzambe. Normalman, sent esprit siku kwa muta ko fere, komprendre yo, esprit realman ya frazo na eza kindengini. Yango mbuzumuna batu mingi, mi bandaka malamu, me apre omuna basuki mabe ça dit bah babanda m'as pas bandé comme on malamu a côté à malamu a côté à malamu mais après bah à ne moutwana a BBC et tel na y'a comme côté à oh on a côté exemple bah bali oh peut-être à comprendre à oui, de la suite, est -à dit, que oui, on attend tout ça dans mon circuit, à y a malachi, c'est-à-dire qu'il y que non, les ce, -ce qui les à suite, que c'est dit de ça que que que Soit moutouana, abosani ke abanda ki c'est-à-dire a koti banzela mususu, Puisque nzela nzambé zaka moko, apôtre Paul Azakoloba, évangile mususu ezate, soki moutou, a ekote abino makambou moussoussou, oyo bisous de ou bien même soki ange, a ekote abino makambo ou bisous de qu'il soit mis en athème, a la kelama mabe. Imaginez-vous maintenant, ce so qui est mort, c'est qui moi, je suis en Zambe, je suis en Zambe, je suis en a mou an anzambé, a en a -a a mou so pona ça alors, ce que tu as dit, tu que tu comprends que tu comprends que tu comprends que tu comprends que tu comprends que tu comprends que tu comprends que que que c'est-à-dire, ko que, confusion qui la nan zambé, a kemba mo de to develope, le à à Moi, le loto Jean chapitre 14 verset 1. y a dit que, et Bon di yawe, bon di Pengai. C'est-à-dire, d'abord les cambois, d'abord, oku ki jamais oku ki jamais comme mon a yesu to comme mon abo konzi ali kolo soki onimeli yesu te po yalobi, je suis le chemin la vérité et la vie nazali nzela solo pebomoy. ça dit qui yo ozana katia nzela a christ te te tango ko kufa o ke pas christ te soko ozali na katia vérité à christ te te soko kofi o ke pas christ te ce so qui aux anacati ya, y a il y a un zélé à était moi pas pour voir vie éternelle exacte pas vie éternelle et outil ne est pas naïe il est monté sur vie éternelle alors ce so qui sur quoi monte à comprendre le Cambodge il est sur l'obie mais so comment il est sur l'obie c'est ça Amen puisque il y a un zan ko à quoi qui co ko co se contredirette à quoi ko se contredirette il est sur l'obie boy l'obie que tout continuez dans le chapitre, dans le verset 2 à Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Or, tout est parenthèse. Ce qui est le Bible, c'est le papa. Il ne faut pas croire que le papa est vendu. Il ne faut pas vendu. Non, le papa est une source. Placez Bonzambe et Vandeli. Placez Bonzambe et Vandeli. Ce que vous battez c'est que vous êtes un peu place Vous sceptique. Vous avez un peu Vous de parenthèses pour le un pour le bandit. Vous avez un un peu de pour le non? Vous avez un peu de parenthèses pour le vandi. ils Na kangi parenthèse. a et Donc, soke ezaki bongo te, na te. Sali, sous, tout ce qui est bon, c'est que nous avons comme ce que à Seigneur dit que que nous dit que nous avons dit que nous yango dit que nous que nous avons dit que nous avons que dit que que nous avons dit que Puisque place aux gens qui ont été Na Place aux autres qui ont koufi préparés. Place Place qui mouta koufi, na parenthèse, m'bango pour vous être un bateau, bateau, vous être koufi, toi na vous possibilités. un lieu de vous pouvez un vous pouvez être un bateau, vous pouvez être un bateau, de tout continuer Alors Yesu alo bi so na ke ko bongisla bino esika soki na silisi ko bongisa na ko anini, nini na koya ko ya bino, po place na ko zala bino pe bo zala Donc on comprend ici que Yesu Masia depuis allo parol parole oyo na a zongite. or a ko zonga na tango nini tout le monde a dit que c'est un théologien, chapitre 4, verset 16. Tout Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra donc du ciel et le mort en Christ. Ressusciteront premièrement. Ah, parce <mère> que qu'on a avènement. donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir verset 15, c'est-à-dire, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, à avons dit, nous avons dit, nous avons Mais nous signal, au son, donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné, a un signal, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et, de, et, les, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, Mutouya a Mais Mutunini... Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, premièrement, c'est que deuxièmement, d'où, si vous c'est à deuxièmement si vous continuez à lire, si vous continuez lecture, vous en à lire, ce que vous continuez à vous Bissot, tout coup, tout oazali et coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout Chapitre tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, à partir tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, tout le monde a aussi que les morts en Christ résisteront premièrement. cest que les morts en Christ résisteront premièrement. Or, ce dire c'est quelque part. que quelque part, quelque quelque part, Ce quelque part, quelque part. que Avant que, toi, Avant que tu aies lu Luc. Avant que tu as Luc.. d'abord Apocalypse d'abord. Apocalypse. après chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Avant que tu as dans Luc.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 C'est à dire au qui que ceux qui montent à Kufi, ils allent la place ni balé mouta okende, enfin, bat ba okende. Place, moko to Bengaongo, lieu de repos. O es Apocalypse 14, a et ils allent qu'ont attesté. Puis place, monsieur to Tobengaongo, na lieu de tourment tout comme après. C'est à dire, Elobi qui Apocalypse 13, donc 14 Elobi. Donc, bat ou yo. Bakufa kufaki na katia ya wi na ndakon bazali kopema na misa na bango basaki na mokilipe ko bango Sadi à dire les bonnes bango témonias ko que c'est que ceux qui mutu ceux mutu akufi eka kasi ki mo na nzambe qu'est-ce va quest va se passer mutu wana akovanda bisika ya kimia pona nini azaliko ko se reposer Ali qu'on se repose. Or, qu'on se repose, tu as tu as bien, tu as bien, tu a bien, tu as bien, tu as bien, tu de bien, tu as bien, tu as bien, tu as bien, tu as bien, tu as bien, tu as ceux qui Autunil cambotunil question. Oh je, ben, ouais, je ouais juste m'a donc ça dit faire ouais, c'est ça, c'est ça. ça dit ça dit il m'a accueilli qu'oiseau qui m'y a quelque part pour se ressourcer par rapport à la maladie qui est peut-être maladie qui est la maladie qui est la maladie qui est maladie qui est maladie qui est maladie qui est une maladie Accueillir soit soient malade bon il bien il faudrait que à thérapie moko place moko la chimie sans que dérangé téléphone livre se c'est ça le lieu de repos mais il faut avant tout le lieu tourment dès le Christ à dans le livre de Luc, chapitre 16, pour qu'on chute a réellement un lieu de réponse, lieu de tourment. C'est-à-dire, bah, un le message aux aboïsats, c'est que les aboïsats que Tant qu'ils sont morts, ils sont morts, ils sont ils attendent tant que nous sommes tous les deux morts. Si Et que au les nous sommes tous Mais si nous sommes tous les Si nous sommes nous sommes pour nous, c'est un peu clair, mais à partir du verset euh, donc, euh, 16, déjà, donc, euh, plutôt chapitre 16, verset 1 déjà, il donc histoire Mobimba, il y a l'histoire histoire il y a une parabole. Or, tant que il parabole, awa. parabole, e salamite, mais parabole e et e dit, so il y a eu un parabole, parabole, parabole, a l'obien ou sage a contextualiser a par rapport Lazar à Lazare qu'il y un infidèle C'est-à-dire l'homme riche Dans l'histoire de pauvre Lazare Donc, il y a un il y a un lieu différent Lazare a un enfin, lieu repos. On d'Abraham, et puis euh, l'homme riche, dans de tourments. Est il y a lieu de tourment. Si vous avez un il y a lieu de tourment, il y a lieu de tourment, Verset a euh, étant en enfer. Acute version le bien, on dit enfer. Ça dit enfer oua, il faut te comprendre en ce Enfer ceux qui vont vivre dans mon kili, difficulté, éza, éza, expression. Mais ce qu'enfer, enfer le oh, après jugement dernier. Pour jugement dernier il y a le droit. Au kende, ba, ba, ba, jugé était, ba, ba, ba, ba, soit par bah le ko convoquer et pa, ma, ma, donc magistrat ko samba, et puis à partir de samba bako so no, on a soit jugé, condamné, ou bien acquitté. ceux qui par condamner qui va condamner 10 ans à confondre la carte cachotée par où prison pourquoi? Puisque prison est salé, masiko pon akotia condamné, sa dire mutoza déjà jugé. D'où? Avant que bisoto zala soit le paradis place hier soir que bon avant que bisoto koma place oyo, ba ba ba ba zambete, ba la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba le na jugement. So, le si on a jugement, si on a parti, il y a une sentence qui est là. Il faut que Il y a en feu éternel. Mais si place au lieu de tourment par rapport à Luc chapitre 16, le Puisque l'enfer enfer paradis, on a un sujet plus tard, mais a plus sort et qui a Donc, pour un premier temps. Donc, dans le chapitre 16, il y a Luc, verset donc, 23, et le Bible étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans le tourment, il est riche. Et, donc, il Donc, tant il y a un tourment, il y a un tourment, il y a tourment, tourment, il y a minyoko, tourment, na y a na tourment, avant Nakati, saint il Lazare, saint est lui saint plutôt Abraham, saint est lui Corbanini, saint Corbanini mm. so non avant euh, dit au saint na pembeni na pembeni ça dit bazar na pembeni avant dit place Moko, So abike que non mouton avant d'aka, à au saint il église, to avant au saint il ambassade, ça na Kati ambassade, ça dit bazar dans la Kati donc après qu'on demeure dans Kati place Inani abram Azalaki, donc on comprend ah ok. Mout ya riche, malgré Zaki na kati, y a lieu de tourment. Tout bien on a un lieu de tourment, awa. oua. A zon Abraham na mou Alors, c'est pour dire que, Eza Skobi, Sika moum, e Kabouanamibale, Koto yo o mona mon batou, Koto konopo zon mon an batou. Mais sauf ke, Mout ou a koto yo, y a gauche, a kout traversé droite te, et puis vice versa. C'est-à-dire, mout na droite, a kout traverser pe gauche te. Pourquoi? Puisque, pour mi na Katiwana, toko lecture tombe mon Lazare à donc Lazare Abraham ba lobi, na 24 gangi, a lobi, papa Abraham yo ke langa mawa Tinda Lazare Tint, donc Tinda Lazare Lazare donc plutôt ça d'abord maï a donc à tremper le bec on a qu'à t'aimer à penser dans mon sable puisque n'as joué t'aimois rafraîchissement c'est dit dire, mais qu'un que moi pion à l'olé puisque Nazana zana n'as tourmenté avec cette flamme n'as zat tourmenté avec cette flamme si quoi Abraham lobina mais Abraham me répondit mon enfant y, donc souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie osu bolo konya se panda bo moinaio mais Lazare n'a pas Si, si Koyo, Lazare a consolé. Mais Yosiko Et lui, il a dit, a dit, il bongo a Maile na maile na wana o chango de côté au salanzambe de vrai. Na lobite ke o mbongo na o to bwa ka maile na o chango de côté, ça dit o compter na na yote, o compter mbongo na yote, o compter na kitoko na yote, o compter na makasi na yote. C'est ça que je vais donc je vais ça m'a dire. Ça dit muto o asan exemple linguistique asa salanzambe, le quoi génome riche y est soi ici que no Pesa à bilogonaba bola ya la Elle n'y connaît quoi ni ni. Comme il pense te que puisque nasa na bozui, nazana makasi, nasa nasa ma yele, il y a nga. Non. Nzambe alingi l'ingi. Soit qui te yépana yé. ya pamba. C'est-à-dire toya loko la bateau va vide. Il est moqueur de ce qu'attends d'Isa parenthèse? Colombo a dit. Mutoyo vivre, na ba élanse. na killi. Pendant que c'est namo killi. Mais on bosse sana. Que donc, bref tout le monde, que tant il a en e, danger mais na, donc a comprendre que même la souka lazar, donc mouto, comme bon, nga est simbiter bon qui ne couvre pas sa bande que pas il est colobanim hier m'a dit ici si que même batoyo bako vous m'avez continuer lecture pour comprendre ce que la Bible voulait dire c'est-à-dire, il faut comprendre que vivant. Tango boko yo kalise c'est Bomi bongisa. Bon mi bongisa pour bo boyer po bo biter. Soki place ni que de tasse copla no bo ken soit au de en place à tourment, soit au kende na place ya donc place ya kimia si ko kimia ngo si ko de oyo mouta ko enaka tia mokili awa déjà so ko za mwana ndambe eux vivent en akimia djian kolo tangou ko ko fappelle sousou au Kenya place à kimia tangou yesso ko akoya ako o komi o ko la enlever selon de tout temps qui nakatia Jean chapitre 14 donc moi je pense que pour na ko zongela sousou peut-être ko ko comprendre Soit mouta koufi à soit na place à tourment, soit la qui moutande ko yo yo ke ko nzambete, toko ou bien muta sa la nzambete à oukende à l'okuta place à tourment, muta sa la nzambete à oukende au bo solon place y a repos. Je pense ke za clair Soit ba question zali, bandeko, ko touna, ba ne soit question peut-être même prochainement, même par e-mail, même par message, toye ba nanyi ni ko soungabino. Voma nzambete à pa la Amen. Voilà. Voilà. Sœur Afia, vous avez ma question directe non, tu sais, je peux, juste, euh, parle, euh, Enfin, tu as bien expliqué, hein, c'est deux places différentes, et... c'est-à-dire, il y, y a ceux qui vont aller directement au lieu du... du Des tourments. repos. Ouais, ouais, ouais. Oui, de tourment et repos. Voilà, hein, voilà. Les saints à gauche, les autres à droite. Voilà. Mais je me demande, est-ce que, est-ce que la Bible, est-ce qu'elle euh, définit clairement ce qu'il faut faire pour justement aller, pour atteindre ces lieux de repos Je sais qu'il faut croire en Dieu et en hein, Jésus-Christ, Son Fils, hein, et de faire Sa volonté. Donc, cela vaut pour nous les chrétiens, mais ça vaut pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ce que je me demande s'il y a tellement, tu, tu, presque tout le monde entier, à part ceux qui croient réellement et véritablement, c'est qu'ils ne savent pas ça, Les gens, ils savent pas. mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver, ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais eu l'occasion justement de lire cette parole, qui n'ont qui qui jamais été appelés, enfin, il y, y a ceux qui ne sont pas appelés non plus, voilà. tu vois est-ce que ceux-là ils vont aller directement euh, au lieu de tourment Écoute, ma soeur. Oui, oui. Tu, tu as fini, non, fini ta oui, question. Oui. Très bien, très bien. Tu as fini ta non, question très bien. C'est bon, c'est bon, bon. enfin, à peu près ça. Hein. Est-ce que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, de, enfin, de, de croire, il y, y a ceux qui refusent carrément, mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion. Ni la chance de croire. Mais qu'est-ce qui, qui va leur arriver Est-ce qu'ils vont avoir une chance quelque part Je ne sais pas. Moi, je me demande parce qu'il y a tellement plein de gens, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui ne croient pas parce qu'enfin, ils n'ont pas encore eu l'occasion. Tu vois Ok. Bon, euh, écoute, le problème, c'est quoi ici euh, La Bible nous dit, quand je dis la Bible, je dis Jésus. Jésus nous dit dans Marc chapitre 16, au verset, nous allons lire ça, parce que c'est mieux de faire, répondre, de faire parler la Bible, c'est mieux. Donc, donc, Marc chapitre 16, le verset, bon, on prend même 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Dans votre tout sur canal placeuana. Bokende mokili mobimba boter évangile na ba créature nionso. Voilà. Mokilomba ça veut dire quoi Nous avons 4 continents, donc continents, na katibé 5 continents, hein, il commence 5. So que ba obana katia mokili awa. Parlons d'abord ba continent oyebani c'est-à-dire Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie bien sûr aussi. Est-ce que ce que, so que Tuni bango, yesu. tu penses que ba, ba te, yesu. Yesu. Mais sauf que Bouébi pas le la ici. le il a un il il a il de, de christianisme, c'est qui est faux. Hein, Yesu a créé le christianisme. C'est qui est faux. Mais, bah, tout si on a un a angle, on a Koufaka angle, on a un a un a a a Allez partout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça c'est Christ qui dit. Okay. Ça dit. Problème mais Attends, attends, attends. Je vais, vais citer. Attends, attends. Ceux qui oyoki, ceux qui oyoki. Attends un peu, attends, s'il te plaît. Ce qui oyoki, attends, s'il te plaît. Ce qui oyoki et que croient ce que Yoke croit, tu es condamné. Maintenant, je te donne la parole.